Hello ma pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog On espère que tout va bien se passer cette fois-ci Je suis en tenue... Euh d'Alice mais vraiment retravaillé à ma sauce pour le coup en fait j'avais prévu euh, un cosplay et j'ai découvert sur place qu'en fait on pouvait pas venir habiller comme ça surtout en étant blonde aux yeux bleus je risque de passer pour le personnage donc du coup euh, je vais éviter de prendre le risque donc j'ai une petite chemise que j'ai acheté ici et après bah, j'ai mes accessoires euh, Alice classique donc euh, si vous me voyez un peu au bout de ma vie c'est normal hier il m'est encore arrivé un truc assez improbable à l'hôtel euh, qui m'a fait complètement paniquer, ne vous inquiétez pas ça va beaucoup mieux aujourd'hui, je suis en train d'arriver euh, à Tokyo Disneyland pour une troisième journée, allez on y va <rire> là mon premier objectif de la journée c'est de voir le spectacle One Dream euh, Walt Disney One Dream, je ne sais plus exactement le nom, je vous mettrai ça euh, juste et euh, donc pour la première représentation il n'y a pas de il a pas de loterie mais je vais quand même tenter de voir si je peux pas l'avoir pour un autre moment de la journée donc je teste et après je me mets dans la queue Si j'ai déjà parti à Tokyo Disneyland ou à Tokyo Disney Sea et que vous avez gagné à la loterie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir si je suis la seule poissarde ou si ça arrive à tout le monde, c'est quand même le troisième jour et toujours bien, bon tant pis, je vais aller faire la queue comme tout le monde, allez Voilà pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près une heure, 1 une 1h20 heure d'avance et voilà le monde qui attend déjà je vais également vous dire la Pixie Army qu'il va y avoir des concours tout le mois de décembre puisque nous sommes le mois de Noël et du coup pour ce concours je vous fais gagner cette petite peluche trop chou sur le thème d'Alice donc rendez-vous dans la barre d'infos pour en savoir plus La Pixie Army me voici actuellement dans le théâtre, je suis au quatrième rang donc j'ai l'air d'être bien placée en face de la salle voir. beaucoup de personnages euh, présents donc je trouve ça plutôt cool personnages qui ne sont pas spécialement représentés en France je pense notamment à Mille et une passe quand même qui a été une belle surprise, j'étais trop contente de voir ce programme. et c'est très drôle parce qu'en fait si vous regardez bien les méchants et certains visages ne sont pas les mêmes que ceux qu'on connaît à Disneyland Paris donc c'est très très drôle, j'ai beaucoup aimé. Euh, après le show est un petit peu vide à certains moments, il n'est pas non plus euh, oufissime oufissime mais je pense qu'il vaut quand même le coup d'être vu au moins une fois donc si jamais vous êtes intéressé surtout ne manquez pas. <musique> De je suis à TuneFound et je vais tester l'attraction où rapide, Je l'ai déjà fait en Californie en 2016. C'est l'occasion de la retester, je vous avoue que j'ai très très peu de lumière. Okay. Je ne sais pas exactement, euh, je me souviens plus si en Californie c'est c'était autant, mais là je suis quand même assez impressionnée par le nombre des détails qui se trouvent dans la suite d'attente. <rire> Oh, <laughs> my Du parc. La Pixie Army, je suis en train de capter qu'en fait je suis déjà venue ici parce que lundi soir c'est là que j'ai enfin trouvé quelque chose à manger donc je suis ravie, je vais pouvoir me nourrir. oui! Si jamais vous voulez manger la même chose que moi, ce que je vais vous montrer là juste après. En fait, il faut passer devant le petit tunnel qui est en face de Splash Mountain. Et vous avez tout un stand en fait au fond. Regardez. Donc en fait cet espace est un peu un coin paumé perdu. Donc juste derrière vous avez euh, la photo location pour récupérer les photos de Splash Fantenne. Et là où en fait je me trouve ça s'appelle le Raccoon Saloon et vous avez un tortilla avec une saucisse et du fromage et euh, du jus de fruits qui ressemble plus à de l'oiseau que du jus de fruits. Hein. Et il se trouve que ce n'est pas très cher et que bah, ça me remplit bien le ventre. Donc euh, voilà, Tata Pixi Colanta a enfin trouver quelque chose à manger. C'est du kirin orange euh, qui ressemble beaucoup à de l'oasis, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très très bon, bon très chimique mais très bon. Et alors j'en ai déjà mangé un parce que je crevais la dalle. Et là du coup vous avez le deuxième tortilla. Vous voyez donc c'est dans une saucisse et il y a du fromage. Et tout ça ça m'a coûté 10 000 1070 yens, soit euh, à peu près 10 euros. <rires> Thank <laughs> you. J'ai choisi le meilleur moment pour aller faire la queue pour venir regarder le monde qui a. C'est impressionnant. Quand je vous disais que c'était une attraction qui était extrêmement populaire ici, c'est impressionnant. Alors déjà la queue, on va pas se mentir, on est sur un autre niveau. est absolument magnifique avec les grandes pages que vous pouvez lire, il y a également euh, la chambre de Jean-Christophe qui vient de passer, ça je trouve ça pas mal après avoir à l'intérieur du coup euh, bah, le rail dans lui-même ce que ça donne Mais pour l'instant je suis un peu plus séduite par euh, la file d'attente japonaise je dirais, puisque bah, les jeux je ne les ai pas faits donc, euh, en tant qu'adulte je préfère celle-ci Oui certes, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est effectivement à peu près la même trame que euh, l'attraction à Walt Disney World, mais la réalisation est totalement différente. Vous avez des chars qui sont qui fonctionnent de la même façon que Ratatouille avec la même technologie. Donc c'est hyper immersif, ça tourne, c'est assez long et surtout c'est pas juste des petites pages en fait. Tout, tout est hyper interactif, ultra coloré, tout enfin, énorme coup de cœur pour cette attraction. A présent je me trouve devant le château de Cendrillon pour faire une attraction qui est à l'intérieur du château et où en fait on voit euh, bah, tout l'intérieur du château de Cendrillon etc il y a 15 minutes de queue seulement donc euh, hâte de découvrir 3h30 donc comme je viens de la prendre du coup je viens de me poser j'ai plutôt une bonne place et y j'ai de voir ça ça commence avec 24 heures d'avance je suis trop trop contente trop trop contente ça veut dire que ça me laissera au moins une chance de peut-être la revoir avant mon départ だから、 voir le show deux fois, placez-vous à l'entrée et à la sortie de la parade comme ça vous pouvez faire l'aller-retour le fait et donc là j'y retourne mais pour faire des photos plus c'est de loin ma version préférée de Small World Quand j'ai fait 4 Small World à travers le monde mais franchement c'est le meilleur et de loin je suis totalement sous le charme la version Disney les couleurs y a là pour moi pour le coup il y a tout ce qu'il y a de meilleur dans chaque parc dans cette version je suis en train de découvrir une que pas encore toi je suis en train de découvrir Je suis en train de découvrir une zone que je n'ai pas encore faite jusqu'à présent, la petite carmine qui se trouve à côté de Splash Mountain et juste à côté de Big Thunder Mountain. Et donc c'est là où il y a le Mark Twain, regardez. actuellement du côté d'Adventureland et je vais essayer de faire l'attraction avec Stitch qui est l'attraction Enchanted Tiki Room mais version Stitch qui est unique ici. en Californie qui est très très vieillissante, je suppose que vu a Stitch elle a été refaite récemment après euh, c'est vrai que bah, du coup on perd l'esprit euh, de l'attraction originelle imaginée par Walt Disney mais je la trouve quand même beaucoup plus dynamique, les chansons sont beaucoup mieux il euh, n'y a pas photo A présent la Pixie Army c'est parti pour rider une nouvelle fois Monstre Company. et compagnie et j'ai un fast-pass pour la même heure que lundi, vraiment à la minute près donc c'est très drôle. fois et compagnie Je suis en place pour la parade nocturne, je ne sais pas si c'est la parade de Noël ou euh, la parade normale, mais en tout cas je suis bien placée. Je vais vous prendre quelques images, mais vu que je vous ai déjà montré lundi, je vais surtout faire des belles photos. Je me sens m'évernée. Un point, vous n'avez pas idée, c'est à dire que cette parade est très bien, elle est magnifique, mais c'est pas une parade de Noël en fait. C'est à dire qu'il suffit pas de mettre des manches longues au personnage et de mettre de la musique de Noël en fond pour que ce soit une parade de Noël. Il y a rien qui a changé en fait, quasiment. Donc c'était la parade de l'arnaque, très jolie, mais du coup je pense que je n'irai pas la revoir pour la simple et bonne raison qu'il me reste donc du coup deux soirs et que j'ai vu aucun spectacle à Disney si Donc ce sera l'occasion. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez préféré. Et et à vous abonner pour rejoindre la Pixie Army si ce n'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime plus que toi. Bisous, bisous, bisous.